Bienvenue chez Papa Mazo. Comme je vous le dis toujours, ils ont piraté mon numéro et j'ai signalé ça à la police et la police est à la recherche de ces anacques, les foules là qui ont piraté mon numéro et pour satisfaire mes clients m'ont commandé, c'était un travail, c'est pour cela que j'ai changé mon numéro pour leur prouver que je suis toujours là, Papa Majou. Contactez-moi sur mon nouveau numéro, plus 229, 91, 93, 08, 62. Mon nouveau numéro, appel et WhatsApp, plus 229, 91, 93, 08, 62. Sans plus tarder, je vais aussi vous montrer une démonstration du portrait, comme je vous le dis toujours le portrait magique qui produit de l'argent chaque jour regardez dedans il y a quoi dedans, il n'y a rien dedans vous voyez, je ferme J'implore les dieux. Oh Bouddha Mamie. Oh Bouddha Mamie. Regardez avec moi. Il y a quoi? Il n'y a que les billets du bac. C'est toujours votre grand maître Papa Mazou. Plus de 129 11, 93 08 62. Toujours Papa Mazou. Plus de 91 93 08 62. Regardez. Regardez. Bien que les 10 euros. Vous serez satisfait. Contactez-moi. Je voulais bel et ils ont piraté mon numéro et j'ai changé mon numéro. Et voilà mon nouveau numéro. Plus 229 91 93 08 62. Merci. Il faut se faire satisfaire sans doute. Merci.